Pendant bah, notre, nos échanges, tu nous as parlé de, de, de ta bite, que tout le monde t'a volée. Je t'ai proposé pendant l'émission de la mettre en NFT, c'est-à-dire d'immortaliser dans une blockchain, pour pouvoir ensuite bah, soit la garder pour toi, soit la vendre. Cette bad news est un peu rigolote, t'as pas vu grand-chose, mais si tu veux en voir plus et si t'es venu pour ça... Regarde le timecode, tu peux y aller directement, mais reste avec nous parce qu'on a encore des bad news de ouf avant cette bad news. Par exemple, Yoram nous dit, en bref, le directeur médical d'une clinique autrichienne a évoqué le jeudi 20 mai une succession de circonstances malheureuses pour expliquer la tragique méprise qui a conduit à l'amputation de la mauvaise jambe oh d'un patient. J'en ai entendu, mais c'est ouf ça Mais putain, mais les gars, faites gaffe quoi Le malade de 82 ans n'a pas immédiatement remarqué l'erreur. Finalement repéré presque deux jours après l'opération. Une enquête interne est en cours. Bah, vu qu'on devait lui enlever l'autre jambe, bah... Je ne répondrai pas à ça. T'as bien raison, générique. Manche, manche, cravate, lunettes, lunettes, lunettes, double lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, bad News. Lunette, lunette, lunette, Les vacances sont terminées. C'est déjà la rentrée Cette année on va rire Certains d'entre vous vont mourir L'été ne durera plus longtemps Ce sera long avant le printemps La dépression vous guette Et ce n'est pas tout Bad news s'arrête Bah... Bah non. Si Non, non, non, bad news s'arrête pas. Hein. Ah si, si. Sauf que vous ne savez pas encore. Bah, attendez, moi si bad news s'arrête, je vais être au courant. Ah non mais Thomas, je te rassure, euh, si ça s'arrêtait, je le serais au courant et je, et je te lis, ça ne s'arrête pas. Vous ne savez rien. La mort est omniprésente. Et ces griffes nous hantent. On veut se croire conquérant, penser les autres en figurant. Mais nous ne sommes rien. Et nous serons tous balayés. Nous le savons très bien. Y'a pas moyen de moyenner Merci, pampouette. merci beaucoup. C'était joyeux hein. Mmh. Non. C'était unique hein. À la semaine prochaine Ah bah euh, non. Ah. ah Ah. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bagnos, News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bagneau c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et on est la seule qui l'affirme. T'imagines Perno, Pernaud qui dit des trucs et tout qu'il faut fait j'ai vérifié les gars, donc moi ouais, j'envoie, j'envoie, mais euh, je sais pas si quelqu'un... Euh... Je suis pas sûr que le canard ait mangé la femme à Macron. <rire> <rire> Tout de suite on commence avec En bref de Margot. En bref. Cette bagnole a été trouvée sur canoë.com. En Louisiane, un passant regardant par la fenêtre de l'église a surpris une scène assez surprenante. Une ancienne prêtre et deux femmes dominatrices, un ancien prêtre pardon, et deux femmes dominatrices faisant la chose pas très catholique sur l'hôtel. Travis Clark, 37 ans, euh, une meuf de 41 ans et une autre meuf de 28 ans ont été accusés d'obscénité, mais ont finalement juste été condamnés pour vandalisme. La police a retrouvé des sextoys, des éclairages et de l'équipement de tournage dans l'église. Bravo Il a été excommunié, tu m'étonnes. <rire> et elle me dit, est-ce que vous pouvez une dédicace à mon copain Pierre, qui est très fan de Bad News, il serait hyper étonné. C'est son anniversaire. Bon anniversaire Pierre. Bah oui, bon anniversaire À savoir qu'elle m'a envoyé ce mail... Le 22 avril, je crois que c'était en 2020. Ah, le mail, tu crois qu'il date de 2020 Oui, parce que j'ai du retard. Ah oui, t'as du les... retard. Bah, ça, bah, oui, ouais. beaucoup de gens m'envoient des bad news. Donc, mec, à un moment, c'était ton anniversaire, elle y avait pensé. <rire> ça se trouve, ils sont même plus ensemble. Ils ont pas survécu au Covid, <rire> ça se trouve. Ben, quand je dis ils ont pas survécu au Covid, c'est euh, le couple n'a pas survécu au Covid. Ah, hein, bah, euh... Merci de justifier cette phrase. En bref, de Thomas Joly sur Fredzone. En bref. <rire> yes. Une youtubeuse chinoise mange en live de l'aloe vera. Enfin, elle pensait que c'était ça. Elle a confondu avec une plante toxique. Hôpital. Elle est pas morte, mais elle va pas bien. En bref, de David du Japon, et lui, il est, lui Japon. il est au Japon et il a lu cette info dans un journal au Japon. En bref. Je bosse dans un musée de province euh, à euh, Kumamato, dans l'ouest du Japon, la ville qui gère le musée a deux départements, la paléontologie, donc les fossiles. Et l'archéologie, donc les archéologues. Lors d'une sortie de prospection archéologique dans les montagnes entourant la ville où je travaille, un groupe de 5 personnes, le chef du département, trois hommes entre 50 et 60 ans du département forestier et une jeune femme récemment embauchée, sont partis au mois d'août pour une demi-journée de prospection. Au beau milieu de la prospection, la jeune femme fut surprise d'une envie pressante et s'éloigna du groupe. Quelques minutes plus tard, elle revint vers celui-ci en sueur et visiblement agitée, mais continua normalement la prospection, prétextant avoir des problèmes de filles. Une vingtaine de minutes plus tard, constatant que l'état de la jeune femme ne s'améliore pas et que son teint est de plus en plus blafard, le chef du département décida d'arrêter la prospection et de retourner en ville lorsque la jeune femme s'écroula et perdit connaissance. Après l'avoir mise dans la voiture et constatant qu'elle ne se reprenait pas à connaissance, ils appelèrent une ambulance. Étant en pleine montagne, la jeune femme fut héliportée dans l'hôpital le plus proche où elle décéda. Putain. Il a été reporté que cette jeune femme est décédée à la suite d'une morsure de vipère. Une morsure très douloureuse et dangereuse, mais pas forcément mortelle. Beaucoup de personnes ne se font pas soigner après morsure. Un petit coup d'aspi euh, ça aurait été pas mal. Oui, mais on est au Japon. Les gens là-bas sont quand même très timides. Et la vipère l'a mordu au cul. Puisqu'elle était allée pisser dans les Putain. forêts, la vipère l'a mordu entre le cul et la schneck. Entre le cul et la Et Elle a jamais osé le dire. Elle s'est dit qu'elle elle irait à l'hôpital après sa journée de travail. Faut vraiment pas avoir envie de déranger quoi. Bah non, bah du coup à force de pas déranger, tu meurs. <rire> Vous entendez les japonais La bagnose Perso de Pierre. Perso. Un matin, je devais avoir entre 10 et 12 ans, ma mère débarque en trompe dans ma chambre pendant que je dormais pour me dire on est en retard pour la messe Famille catholique oblige, on doit y aller. Je me dépêche, j'enlève mon pyjama, j'ouvre le tiroir de ma commode où sont rangés mes sous-vêtements, puis pour gagner quelques précieuses secondes, je le referme avec mes genoux pendant que j'ouvre celui du dessus pour prendre un polo. Mon pénis étant situé à environ mi-chemin de mes mains et de mes genoux, ce dernier s'est retrouvé captif entre les deux tiroirs, l'un fermé à la va-vite, l'autre ouvert en trombe. Ma famille m'entendant hurler, tous foncent dans ma chambre et voient la victime gonflée et saignant. Les pompiers arrivent et m'auscultent, rien de grave à signaler, si ce n'est que mon pénis a conservé une forme de brocoli pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il est guéri, elle va bien, mais le prépuce est resté rétracté. En somme, je me suis circoncis seul avec deux tiroirs. L'arme de ce crime atroce est aujourd'hui chez mon grand frère et sa femme dans leur chambre et coule des jours heureux. Merci pour cette info. J'espère que son grand frère fait gaffe à ne pas s'éclater la bite dans le... Ou alors il le fait tout le temps et c'est son kink. <rire> Putain. Et sa femme le filme. C'est ça. Ce soir sur Twitch à 21h, le retour des lives avec Spiel Melee 3. Une petite pub pour les trucs qu'on fait. Allez.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 Ce n'est probablement pas le pire sauvetage en hélicoptère de tous les temps, mais suffisant pour amener une personne à se demander s'il ne serait pas préférable de mourir dans le désert plutôt que d'être sauvé par ces gens-là en hélicoptère. Ah mais oui, mais elle date cette vidéo. Ça tu gères ta grande daronne. Ça se passe à Phoenix, c'est une femme qui a été retrouvée dans le désert. Elle avait 74 ans, elle était inanimée. Ils se sont dit qu'elle allait mourir par la chaleur et ils se sont dit on va l'hélitroyer. En oh, bref, de gens du Japon. Et non pas gens du jardin. Pas du tout. Bref. il y a une patiente qui doit se faire soigner au laser euh, l'utérus. Elle a un souci de santé et donc elle va dans un hôpital, un truc très précis. Et donc ils ont un, un sorte de truc laser pour la soigner euh, à l'utérus. Le problème, c'est que l'opération s'est très mal passée. C'est-à-dire que son corps a été brûlé pendant l'opération. Son corps a pris feu. Ah oui! Les médecins ne sont pas en cause. Le matériel n'est pas en cause. Elle a pété. Il travaillait trop près de l'anus. Elle a pété. Et ça a peu près fait prendre feu. Elle dormait en plus. Mais elle a pété en dormant. Alors, si vous faites des trucs au laser au niveau du cul. Faites gaffe. Mangez des trucs. Mangez, euh, pas. mangez, pas, ah, mangez, pas, non, mangez pas. Mangez pas. pas, ne, pas ne mangez pas. pas, ok En bref, perso de Thomas. Pas toi. Ah oui. Oh. Mon père remettait en état des maisons pour des gens dans le besoin pour la ville d'Arles. Il était en chantier chez un homme d'une cinquantaine d'années, et un soir il laisse ses outils là-bas, dans sa caisse à outils, dans le salon du monsieur. Et il revient le lendemain en se disant « Merde, j'ai oublié ma caisse à outils ». Il sonne et le monsieur répond pas. Bon, tant pis, ça rallonge le chantier, mais bon, il revient le jour d'après. Mais là, le mec ouvre toujours pas, et là son père sent une légère odeur désagréable. Il s'en va, et revient encore le lendemain, mais sans réponse, et avec une odeur vraiment forte, jusque dans la rue. À ce moment-là, il appelle quand même les pompiers, un peu inquiet. Les pompiers arrivent, ouvrent la porte, et... voient le mec. Par terre, le crâne ouvert. Il s'était pris les pieds sur la caisse à outils de mon père, et s'était éclaté contre la table. Sa cervelle était à l'air libre, tellement le choc a été violent. Heureusement, les, les policiers ne l'ont pas tenu responsable, mais depuis, il a toujours pris ses outils avec lui. Voilà. Non mais... Vous n'êtes pas responsable Oui, mais quand oh même Il y a plein mon marteau C'est horrible C'est horrible. Mais putain C'est horrible. Ah non, c'est horrible Comme quoi, ça arrive. Faisez gaffe quand vous marchez. En bref, de Yoram, trouvé sur le Figaro. Oh, en yes. bref. 15 000 euros. Cet artiste a gagné 15 000 euros pour rien, car il a vendu cette sculpture qu'il a appelée Je suis, qui était une sculpture inexistante aux enchères. Ah oui, elle était invisible ou je sais pas quoi, là. Invisible. Ouais, ouais, ouais. Y en a qui ont du culot, quand même. Un homme anonyme l'a acheté pour 15 000 euros. Mais qui est l'homme C'est un artiste du vide, donc c'est son truc, c'est son trip, quoi. Ouais, mais euh, qui, comment il est pu repartir avec son bien, l'homme Elle lui a dit, t'inquiète, elle est là, tiens, et puis l'autre oh, a fait, bah merci. Ouais. Il se la fait voler en par... Enfin, qu'est-ce... Bon, tu sais, y'a des mecs qui font des... Euh, des ulules pour mmh. gratter un banco, hein. Oui, mais c'est matériel, ça. On peut le voir. On peut le voir. D'ailleurs, la vidéo existe. Ouais, c'est Elle vrai. est très décevante. Mais elle existe. Mais elle existe, effectivement. Alors, Thomas, euh, mm -hmm. petite info en plus sur cette œuvre. On avait déjà tourné Bad News et là, on en profite aujourd'hui euh, qu'on soit pour rajouter ce petit truc. Donc, cet homme qui a fait cette, euh, oeuvre œuvre d'art qui n'existe pas a eu un procès car il y a un artiste qui dit. Ouais. Qui lui a volé son Son œuvre. Son, son, son, son idée, en fait. Et qui ah, a oui. fait un... A contrefait son œuvre invisible, ouais. il avait déjà vendu une œuvre invisible, mais c'est peut-être pas la même œuvre. Invisible. <rire> bah, je sais pas, ah, moi je me rappelle, il y a des années de ça sur euh, eBay, il y avait des gens qui avaient vendu le poil de l'homme invisible. En fait, ils vendaient une, une, une petite capsule avec ouais. rien dedans et, et ils avaient mis ça aux enchères. Est-ce que c'est pas le même concept C'est un peu le même, enfin, ouais, globalement, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, je crois qu'on a fait la, la mise au point. Eh ben, reprenons euh, du coup le cours de l'émission dans cette chaleur euh, intense. On a vraiment tourné le seul jour où il faisait vraiment chaud, parce que là, on n'est pas mal. C'est vrai alors, que euh, ouais. pendant toutes les émissions, vu qu'on crève de chaud, on dit « Ah bah ben là, c'est l'été, il, ouais, ouais, il fait chaud. » Et là, tout. tout le monde dans les commentaires nous dit « Non, ouais, les mecs, il pleut. effectivement, il pleut. » Il pleut. Ouais. Eh ben, tu sais, en parlant d'art, il y a un truc, ce sera la bagnose du jour, Thomas. Les œuvres d'art, aujourd'hui, se dématérialisent. Et aujourd'hui, il y a des œuvres d'art en NFT. Oui, exact. Eh bien Thomas, je me suis dit et si dans Bad News on faisait un NFT euh, Avec plaisir. Eh bien, je suis allé demander de l'aide. Voici la Bad News NFT avec notre guest Corben. Est Corben est un, il a un gros site web. Il est dans la technologie. C'est quelqu'un de super intelligent qui fait des trucs euh, que je comprends pas toujours, mais hyper intéressantes. Et il a un Twitter qui est beaucoup suivi sur Twitter. Et j'ai été interviewé par lui et par un des gars qui a fait la musique. Euh, j'ai perdu mon temps, qui a gagné. Ah. L'interview est super et j'ai vraiment bien accroché avec Corben. Et quand il me parlait des NFT, j'ai dit mais putain mec, tu peux pas nous faire un tuto Et voici le gentil tuto de Corben. Et salut Davy, ici Cormen de Cormen.info Alors d'abord je voudrais te remercier d'avoir participé à WebOzor avec Rémi et moi c'était super intéressant, franchement j'ai passé un excellent moment et j'invite tous ceux qui voient cette vidéo à, à regarder l'émission et pendant bah, notre nos échanges tu nous as parlé de, de, de ta bite que tout le monde t'a volé, euh, c'était assez drôle et euh, je t'ai proposé pendant l'émission de la mettre en NFT, c'est à dire d'immortaliser dans une blockchain pour pouvoir ensuite bah, soit la garder pour toi, soit la vendre et, euh, et comme bah, t'avais besoin d'un peu d'aide, bah voilà je t'ai fait un petit tuto et puis bah, j'espère que ça te plaira et que tu pourras mettre ta bite dans la blockchain et voilà. Je te dis à tout de suite et en attendant hommage. Ah voilà c'est mieux comme ça. M'a fait un hommage. Donc je vais mettre ma bite dans la blockchain, ça me fait plaisir. Tu vois, on a un petit air, un petit air de rapprochement là, donc du coup on va pouvoir s'entendre. Allez c'est parti. Alors pour ceux qui prendraient le, le truc en route, faut savoir que NFT ça veut dire non fungible token. C'est en fait euh, comme une crypto monnaie, comme le Bitcoin si vous voulez, sauf que chaque Bitcoin serait euh, unique, serait aurait ses propres particularités. Et donc en fait, on peut comme ça enregistrer des œuvres, euh, des dessins, de la musique, euh, peu importe, même des noms de domaine, des choses comme ça, qui ont en fait ont leur propre vie, leur propre valeur au sein d'une même blockchain. Donc c'est très utile pour les artistes qui numériques notamment, qui en fait vendent comme ça leurs leur créations, hein, que, que la plupart des gens pourraient quelque part copier-coller. Sauf que là, les gens qui l'achètent euh, ont comme un acte de propriété si vous voulez. C'est un peu comme acheter un livre ou comme acheter voilà, une œuvre physique. Merci beaucoup, Corben, euh, d'avoir envoyé cette vidéo. Et j'ai essayé tout de suite après de le faire. Mais c'est pas aussi facile. Quand on t'écoute, c'est facile, mais j'ai pas réussi direct direct. Ça ne donne pas les droits d'exploitation, hein. C'est juste que ma bite est à vous. C'est tout. Alors, un NFT, il faut comprendre, petite parenthèse, que euh, ça ne donne pas les droits d'exploitation de l'œuvre. C'est-à-dire que euh, acheter un NFT, c'est comme acheter un livre. C'est pas parce que j'achète un livre que je vais avoir le droit de le photocopier et de le revendre, en re de revendre les photocopies euh, sur Internet ou ailleurs. Euh, voilà, peu importe, ou sur Amazon. Là, c'est pareil, on achète un exemplaire. Alors, il se trouve que ça peut être des exemplaires uniques, comme ça peut être des exemplaires numérotés. Un NFT peut être également vendu en plusieurs exemplaires, mais aura... c'est comme un tirage d'œuvres d'art, on aura le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Je vous l'annonce, ce matin, j'ai mis ma bite en NFT sur Metamask. Le lien est en dessous dans cette vidéo. Elle est aux enchères, vous avez 7 jours pour faire monter les enchères. On démarre pour la bite de Davey Morrier. À 10 dollars. C'est pas cher, 10 dollars. C'est pas cher. Hein. C'est pas cher. On en parlera dans Bad News pour voir euh, si ma bite s'est envolée. Enfin, je parle du prix, bien entendu. Ah oh là là, purée, l'original de la bite. En NFT. Merci beaucoup, Corben, pour ton aide. Merci encore. Le lien pour aller voir Corben, c'est aussi en dessous. Merci, Thomas. Bah écoute, merci, Davy. On se donne rendez-vous mardi prochain à ouais. 17h45. Bah ouais, ouais. Allez sur Tipeee, les gens, ça nous permet de vivre en tout cas de fabriquer Bad News, sans demander de l'argent à YouTube, ou sans qu'ils nous en donnent plutôt. Abonnez-vous. Merci beaucoup. A bientôt. Envoyez vos Bad News à contact. Salut. Ciao.